Nous, on a une moyenne de trois personnes, c'est pas mal. Deux de temporaires et de toute la journée. Donc merci à Laurent, Romain, Andrea et moi-même. Moi euh, alors, donc on a tous trois livrables à le faire, on a avancé sur les trois. Et donc aujourd'hui ils ont chacun a leur slide, à eux. Donc lequel des exigences, on a avancé notamment sur bah, la description des exigences. Donc une exigence c'est quoi bah, Ça peut être très compliqué, avec des priorités, des dépendances, etc. Et ça peut être très simple, donc on a plutôt l'option très simple, donc en gros c'est des phrases qui décrivent ce que doivent ou ne doivent pas faire ou pourrait faire le système. Là j'ai juste des exemples sur l'éditeur collaboratif. On a continué sur l'étude de la concurrence. Donc là on a travaillé à plusieurs, donc on, on, on utilise un, un leader de texte collaboratif propriétaire, <rire> en attendant euh, l'embonnasse. Donc un bout de relecture et un bout de études de Jive, donc qui est un RSE, mais qui a des propriétés sociales qui nous paraissent intéressantes pour cette étude. Et enfin, le dernier, donc le dossier d'architecture. Donc on a eu un schéma qui est dans la slide suivante, qui est un schéma on va dire, qui est montrable, enfin on pourra aujourd'hui les figer pour nous, il faudra diffuser à nos partenaires pour savoir ce qu'ils en pensent. Chez toi, Mickaël, il faudra que tu la notes. Et on a initialisé dans la couleur le document le texte. Donc là c'est bon, on a, on a le début et je pense qu'on va, va pouvoir contribuer à l'intérieur. Et donc le schéma temporaire, c'est celui-là. Donc voilà, euh... il y a probablement des choses qui sont encore incorrectes et des choses qu'on pourra rajouter, mais je pense que c'est déjà une bonne première version. Donc, on peut oui. Moi, le... moi, ça m'a sauté, sauté, sauté aux yeux, Romain. Ça m'a sauté aux yeux, moi. <rire> <Et rire> voilà. c'est Cassandra, c'est un mauvais protocole. C'est Non, c'est de Vous pas le d'acceptation Non. Non, justement, on... au contraire, on essaie de rester à un niveau très macro pour pas trop euh, s'engager dans les détails euh, parce de ce que ça va dans quatre ans. Ouais, bon, c'est plutôt les règles un peu générales qu'on aimerait avoir dans le produit ici. Vous n'avez pas mis Merci. un appel à peine dans l'étude de la confiance. Non Ils ne sont, sont pas compliqués On a Google Doc donc je pense qu'il faudra le faire déjà. Je ne pense, pense pas que ce soit nécessaire de rejeter en plus d'autres éditeurs collaboratifs parce qu'on a Office aussi. Vous ah, pouvez Office aussi. Non, et... mais Je ne sais pas si ce sera très pertinent. Oui, vous parler préparé l'écosystème open source ah, qui existe aujourd'hui sur milieu Ah, ok, on n'a pas vendu. Euh, c'est si, <rire> qui est en préparation. Là, c'est l'étude de la concurrence de ce qui existe déjà sur le marché. J'ai de l'assaut d'entreprise, de c'est quoi l'objet de et les propriétés qui y a pour... Alors, je peux Vas-y, on va. Du coup, l'objet de l'assaut d'entreprise, de Et c'est avant tout donc, le réseau social d'entreprise. Sauf que la, la, la, le gros bon ah. avantage chez Poco, c'est qu'ils ont des API qui permettent l'intégration assez facile, euh, des fonctionnalités d'Office de 365, de Google Apps et de code d'adaptation. C'est ce qui fait qu'on a en plus des applications natives, des entreprises, etc. On peut faire sa propre voie, faire aussi outil qui correspond à sa société. Ah. Voilà. Merci.